Alors aujourd'hui, le prof de yoga, ça n'est pas moi, c'est Canel, ma chienne. Elle m'a dit qu'elle avait une position spéciale à vous montrer. Allez Canel, c'est à toi. Couchez. Sur le dos. Sur le dos. Cache tes yeux. Voilà. Cache tes yeux, Asana, en direct, par Canel yogi guru. C'est bon Canel! Bravo On dit bravo à Canel. Bravo Canel Au revoir